Bonjour à tous. Nous sommes la première journée de négociation officielle parce qu'en Noël et le jour de l'année, on n'a pas eu euh, beaucoup de mouvements, mais euh, la première journée de négociation en, en 2021. Et comme je vous avais dit, on commence très très fort avec l'or. Je pense que les premiers mois au niveau de l'or, de l'argent, des métaux précieux, des autres métaux aussi qui ont déjà pris beaucoup de galons, ça va continuer. Le bitcoin, lui, je pense qu'on est allé en euphorie et c'est c'est super le prix, mais comme je vous dis, c'est toujours euh, euh, dangereux de prendre des positions sur euh, euh, un si grand euh, contrôle par de si petits intervenants. Parce que dans le fond, on a très peu d'intervenants qui peuvent faire changer le prix du Bitcoin. Et moi, je n'embarque pas dans le Bitcoin, mais on doit dire que le Bitcoin est allé jusqu'à 34 000 là, on est en... On va dire, euh, c'est pas une correction, là, mais on reprend un peu euh, euh, de la reprise du, du gain. Moi, je pense peut-être qu'on est d'aller dans une euphorie. Euh, ce que ça me donne comme indication, c'est que le dollar américain, lui, euh, euh, baisse ce matin. Euh, vraiment, euh, euh, le graphique derrière. Moi, c'est ça, c'est la. la à, à la baisse qui se poursuit. Euh, ça c'est pas surprenant beaucoup. Je vous avais dit euh, euh, durant l'année 2020 qu'on se trouverait assister à ça, à une baisse du dollar américain et là on poursuit cette baisse là. Et sur le long terme, il n'y a rien qui nous parle de renversement immédiat. Comme je vous dis, j'avais le 88 de visée ici. On va voir ce qui va arriver. Mais euh, ce que je voudrais faire tout simplement en cette première journée, je ne voulais pas faire de vidéo aujourd'hui. j'ai J'étais euh, en ligne pour en faire une demain, mais euh, vu aujourd'hui, euh, les métaux précieux nous donnent un signal assez important. Euh, pour moi, c'était assez pertinent de vous parler de ça. Ce sera pas une longue vidéo. Ben, vous parlez de l'or, de l'argent, des métaux précieux et surtout des minières juniors. Euh, euh, l'or, dans le fond, euh, a performé en 2020. Mais on a eu une longue consolidation de 2000, en 2020, mais d'à peu près de fin août, début septembre. Et cette consolidation est, je pense, en tout cas, c'est ce qu'on voit sur les graphiques, est vraiment terminée. On voit ici que la, la, la cassure que, qui vient d'arriver, qu'on n'a pas terminé de, bien, ça confirme justement ce renversement de tendance à la hausse. Excusez, sur mon RSI, ici, j'ai le changement de direction, comme je vous avais dit, dans mon nouveau système de trading, euh, ma slope est allé à la hausse, un peu un signal qui est avant coureur de ce qui va arriver sur le Trix, et ici, c'est là qu'on a quand on, on traverse ici cette euh, ligne, c'est le signal d'achat. Euh, donc, euh, Silver, c'est la même chose. Lui, on l'avait déjà, on avait déjà commencé, comme je, je vous avais parlé dans mes dernières vidéos. Donc là, on se trouve à continuer euh, cette hausse. Et euh, c'est au niveau des minières. Euh, bon, je, je, je voudrais pas vous... Euh, j'ai beaucoup de minières ici euh, que j'ai repérées. Donc, comme je vous dis, je ne veux pas vous donner... Euh, vous dire quoi acheter parce que je veux pas être tenu responsable de, euh, de, de vos décisions d'achat. Mais tout simplement, euh, observez comme il faut euh, sur les minières, juniors, minières, les minières d'or, d'argent ou surtout les juniors. Ça serait bon que vous ayez quelques bonnes juniors. Euh, regardez le côté technique euh, et le côté euh, euh, technique surtout et le côté fondamental aussi des juniors qui ont pas de dette, euh, qu'on voit le potentiel qui peut être vraiment élevé dû au fait qu'elles sont euh, euh, qu'elles sont libres de, de, de contraintes financières et qui sont bien préparées pour la prochaine montée et vous allez avoir euh, du succès. Donc, j'en ai quelques-unes ici que j'ai repérées, mais au niveau technique, là, euh, comme ça, ça me semble très très prometteur, euh, en tout cas, j'en ai un paquet, là, euh, mais faites vos recherches, euh, vous pouvez tout simplement faire un screen et euh, trouver ce qui vous convient, mais surtout au niveau technique, euh, regardez, faut que ce soit un renversement de tendance à la hausse. Euh, donc, euh, c'est ça, et on retourne avec euh, ce qui se passe en ce moment euh, sur l'or, c'est euh, une montée assez importante 44 dollars c'est pas surtout la montée qui est importante c'est surtout le renversement de tendance et c'est là-dessus qu'il faut euh, focuser ce renversement de tendance nous montre qu'on pourrait continuer euh, à redépasser l'ancien sommet ici euh, qui, a, qui avait dépassé le sommet historique de tous les temps de 1900 je vais remettre ça sur un graphique euh, hebdomadaire qui avait dépensé le sommet ici euh, de 1900 1920 dans ces coins-là. Donc, on avait eu cette cassure-là. On a eu beaucoup de consolidation dans ce cou couloir-là. Euh, Comme je vous avais expliqué, euh, ici, c'était un peu normal. C'était les anciens, le réel sommet. Ça, c'était une exubérance qu'il y avait eu sur l'art, mais c'était quand même la pointe. Et ici, le, le, les, les anciens sommets servent de, de support et c'est... C'est ce qui est arrivé et là, on est en renversement de tendance vers la hausse et surtout l'argent en 2021. L'argent donne des soubresauts plus importants, c'est ce qu'on constate. Regardez ici, le euh, juillet 2010-2011, juste avant la longue hausse, euh, c'est vraiment explosif. Donc, euh, il faut regarder l'or, l'argent, euh, les juniors surtout, mais je veux rapidement vous parler d'un titre que je vous ai parlé très, très souvent, « First Mining Gold euh, », qui ici euh, a vraiment cassé la dernière, euh, euh, le dernier pic qu'on avait connu avant la consolidation. Donc, euh, c'est très prom prometteur. Donc, euh, c'est ça, on va, on va essayer de regarder, bien, on peut regarder GDX, euh, la même chose, qui était un peu retardataire. Euh, mais on voit là, que le changement n'est pas encore arrivé confirmé, mais à cause de, de, de tout le secteur, euh, probablement on va, la, on va assister au changement très bientôt. GDXJ, c'est plus euh, évident. Donc, euh, on a eu la cassure sur le euh, RSI. On n'a pas encore eu le, la, la tournure sur euh, ma, ma slope, euh, Montrix non plus, mais ça ne serait tardé. Euh, GDL, là, ben là, c'est sûr qu'on a une cassure un matin qui est évidente, euh, donc euh, c'est ça, on assiste vraiment à, à, à renversement de tendance, euh, il y a certains titres comme euh, ça se trouve avec Barry Gold, ici qu'on avait eu une descente assez importante, donc euh, peut-être la montée pourrait être plus lente, donc euh, c'est ça, c'est tout simplement un petit un petit clip que je voulais faire aujourd'hui pour vous parler de cet événement qui est assez important, euh, c'est-à-dire que l'or et l'argent débutent l'année en Lyon et on va suivre pendant les premiers mois probablement euh, une montée euh, assez euh, importante euh, dû au fait qu'on est retourné en confinement et aussi l'insécurité euh, politique parce que dans le fond, euh, euh, ce qui va se passer cette semaine, peu importe, euh, il y a plusieurs euh, euh, sénateurs euh, avec Ted Cruz à la tête et des grands électeurs qui vont probablement contester. Euh... Donc, ça pourrait tirer euh, euh, la, la, la fin là, de cette contestation. Je pense que c'est dix jours après le 6. Donc, ça, ça pourrait aller au 16 janvier. Et ensuite, de ça, on va voir ce qui va arriver. Euh, ce que je veux vous parler, tout simplement, moi, c'est côté économique. économiques. Euh, euh, quels sont les... les, les les résultats de tout ça, de cette instabilité, eh bien, peu importe ce qui va arriver, l'Amérique, les États-Unis, surtout, à cause de cette insécurité, on peut arriver... Ça peut arriver une sécession où euh, beaucoup de troubles, des troubles autant euh, alimentés par les républicains que par les démocrates, parce que les républicains habituellement euh, euh, ne brisent rien, ne cassent rien, mais euh, ils sont un peu fatigués de se faire euh, taper sur la tête, donc ils pourraient euh, agir. Moi, je pense tout simplement qu'on peut avoir une sécession, ou en tout cas euh, un désaveu de... Euh, de la présidence de Joe Biden, s'il est élu, de la part de plusieurs États. Ils vont se faute littéralement de ce que Biden dit et vont continuer à prendre des décisions, euh, comme ce que fait la Floride en ce moment. Donc, euh, c'est un peu le désaveu de l'unité américaine et c'est pour ça qu'on pourrait euh, vivre beaucoup d'instabilité. Donc, euh, euh, c'est la raison, euh, pas simplement la raison pour laquelle l'or et l'argent vont monter, mais c'est une des raisons pour laquelle l'or et l'argent vont euh, retourner et sont déjà euh, comme valeur refuge dans des contextes difficiles. Et en plus, euh, surtout que la... La FED, la réserve fédérale américaine, euh, va continuer son impression monétaire, elle le fait en fou et on voit ça par la dévaluation du dollar, euh, le taux d'intérêt demeure très très bas. Donc on va suivre ça pour vous, on se revoit cette semaine, c'est sûr, à cause de tout ce qui va se passer au niveau de la politique et aussi des marchés boursiers.